salut ici plaisir keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne nous partageons les idées les astuces les recettes pour un lifestyle en mode keto et euh, plaisir keto en fait est né comme je euh, l'ai dit dans mon site d'une frustration une frustration parce que j'avais pas beaucoup de choix pour avoir les desserts surtout les desserts keto si je fais une fête un anniversaire, euh, je ne peux pas aller à euh, euh, boulangerie de la place pour avoir un dessert. Alors j'ai dit ok, je vais le faire, je vais offrir cette possibilité aux gens qui ne veulent pas euh, se prendre la tête pour faire eux-mêmes leur dessert. Et depuis, l'aventure Plaisir Keto est née et ça se passe euh, à temps partiel. Si un tel contenu t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne, parce que dans cette chaîne, on parle vraiment de tout ce qui est euh, santé, nutrition, en particulier plaisir keto. Et aujourd'hui, comment, à quoi ressemble un samedi type? Qu'est-ce que plaisir keto fait le samedi? Le samedi, c'est une journée très chargée. Une, char une journée chargée parce que ben c'est là où... Euh, j'ai des commandes et je les ai vécu. et là aujourd'hui, j'ai pas mal de commandes. J'ai des craquelins avec une soupe, une soupe keto que quelqu'un a demandé. C'est pas sur le site mais parfois il y a des gens qui veulent quelque chose. Quand je publie peut-être mes plats, ils veulent ça, ils veulent ça. Alors, c'est la soupe avec les craquelins. J'ai aussi une commande de pain keto et... J'ai une commande d'une gâterie qui n'est pas du tout keto, qui est très populaire, <rire> très très populaire. C'est pas du tout keto, mais les gens ils aiment ça parce que ben c'est bon, c'est bon et ce sont les beignets au sucre appelés chez moi le Fombo. Alors aujourd'hui vous allez un peu voir à quoi ressemble un de mes samedis types parce que ça dépend, ça peut varier par rapport aux commandes mais en général c'est occupé. Busy busy salut Alors, donc j'ai commencé déjà ma journée avec, ici vous allez voir, j'ai déjà commencé à faire les craquelins. Donc là, j'ai ma pâte que j'aplatis et ça me donne les craquelins, les craquelins là. Et j'ai déjà fait le pain. Voici le pain que j'ai déjà fait, ça, ça sent vraiment bon, hein. C'est bien, ça a bien monté. Ça, c'est un pain purement keto. Et ça, c'est la farine, la, le dos, la farine, la pâte. Voilà, la pâte des beignets que je vais enrouler. Je vais enrouler laisser encore poser. Mais je vais d'abord finir avec les craquelins. Et ensuite, je viendrai faire les boules de la des beignets. Et c'est ça. En tout cas, occupé. Ici, j'ai trois boîtes de beignets qui ont été commandées. Une boîte, c'est autour de 15 à 17 beignets que je mets. Dans. Donc ici, j'ai trois plateaux comme ça que je vais recouvrir de beignets. C'est voilà. beaucoup de beignets. Je vais commencer par le premier. Donc, sans les grands plateaux, je commence par le premier. Et je mets un peu de farine. C'est pour que ça ne colle pas. Je pas montré comment je tournais la pâte parce que ben, j'ai eu l'idée de faire la vidéo quand, quand j'avais déjà commencé un jour. Je pourrais montrer comment j'ai fais. C'est une grosse pâte remplie. Et, et donc... Euh, Faire ça, voilà. Donc, là, ça se voit le bon, plan de travail. Donc, je roule, je lisse, ça ce soit une belle boule lisse. J'y pose. Bon, je m'assois un peu parce que. Pas facile de rester debout toute la journée, enfin pas toute la journée, de longues heures à la cuisine. J'ai un, un peu mal au pied donc je m'assois de temps en temps. On n'oublie pas nos cracks là. Ouais, mais vous voyez, il y a certains qui ont trop. donc que les beignets euh, gonflent, euh, j'ai déjà apprêté l'huile à frire. Je vais aussi apprêter maintenant des choses pour faire la soupe de brocoli. Alors pour faire la soupe de brocoli, parce que la quantité demandée est quand même euh, importante, ici, je vais deux sacs de brocoli. Chaque sac fait livres. livres. dans de brocoli. On a le beurre, le bouillon de poulet, l'oignon, l'ail, euh, paprika, le poivre, le piment de cayenne, le fromage, la crème 35% et l'huile d'olive. Donc euh, c'est toutes ces choses là, je vais utiliser toutes ces choses pour faire ce fameux bouillon soupe de brocoli. Alors, pendant que l'huile est au feu, c'est pratiquement prêt à être cuit. Donc, j'ai mon dispositif qui est là. <rire> là où je vais recueillir les beignets, là où euh, l'huile qui va me permettre de les enrober, là où je vais les mettre. Et j'ai aussi déjà mes brocolis prêts pour cuisiner. Donc, je vais finir d'abord avec les beignets parce que c'est délicat. Il faut, pas... Il faut être concentré, sinon ça risque de brûler. Donc... Maintenant, je suis en train de frire les beignets. J'ai déjà fait une partie. Donc ici, je suis en fait au deuxième plateau. Il en reste encore un. Excusez le bruit, c'est samedi. On est en train d'aspirer dans la maison. Les beignets qui vont cuire. J'ai une partie déjà qui est cuite ici. Et le sucre est là à côté. Donc, ce que je fais... Donc, je rappelle, ça, c'est pas des beignets keto. C'est très bon, mais c'est pas keto. <rire> Donc, si vous faites keto, il faut pas manger ça. Et le carton, il est là, prêt à... À, à recevoir les beignets donc ça c'est ça c'est une commande en fait aujourd'hui j'ai deux commandes pour les beignets alors ici mes commandes de, de des beignets sucre le fond sont prêts alors ce que je fais c'est que je j'ai mis dans les cartons Maintenant, je, je vais mettre ma carte d'affaires, je vais coller mes petits stickers sur la boîte et je note aussi euh, l'adresse sur les petits bouts de papier comme ça, euh, ça facilite lorsqu'on va livrer, on sait exactement à quelle adresse on va, on va aller avec. Donc, euh, c'est ça mon petit processus. Je vais euh, découper le pain, ça c'est le pain que j'ai démolé, le pain keto que j'ai fait. C'est un pain de 16 parts, il euh, y a un outil pour découper uniformément le pain mais je ne l'ai pas encore donc j'utilise juste le couteau à pain et on va essayer de faire les mathématiques pour que ça soit bien égal, okay? Donc je ne vais pas prendre de mètre ou quoi que ce soit, je, je fais juste avec les yeux mais vous pouvez utiliser le mètre. et puis j'essaie de, de voir où se trouve le milieu, c'est à peu près ici. Vous montrer l'intérieur du pain. Oui, c'est un pain bien dense. Ok, un C'est un mélange de beaucoup de. Simplement mettre mon, mon petit euh, collant. Ce moule est, est grand par rapport à, à l'emballage, mais bon, l'emballage c'est vraiment juste pour que la personne euh, livrait ça de façon présentable et protégée. Oh mon dieu, je suis fatiguée. Bon. Voilà. Ouf, je vais finalement pouvoir manger. Oh, je suis déjà un peu fatiguée. <rire> Il est 1h45 et je n'ai pas encore mangé, donc je suis, je suis faim je suis fatiguée. Mais je suis contente parce que j'ai fait déjà... Euh, j'ai fait les, les beignets, les, la, la commande des beignets, c'est déjà parti. J'ai fait le pain, j'ai fait les craquelins, mais par contre, les craquelins, euh, je pense que je vais encore ajouter parce que euh, j'ai l'impression que c'est un peu, surtout par rapport à la dernière fois. Donc, je vais ajouter un peu. Donc, il y a cette commande-là de la soupe au brocoli et des craquelins que je n'ai pas encore terminé. Et après, voilà, bon. Après cela, pour le restant de la soirée, ce que nous-mêmes on va manger à la maison, ma fille va faire ça, Ce sera juste du poulet simple, barbecue avec. Euh, eux ils vont manger avec des fruits de plantain. Moi je vais me faire peut-être des choux fleurs et des brocolis, donc ça sera ça. Mais pour le moment vraiment, j'ai trop faim. <rire> donc je me suis fait un petit café et là j'ai, comme premier repas, j'ai fait un, un guacamole. Donc, l'avocat avec un euh, peu de et tomates cerises et, et l'œuf bouilli que j'ai fait. Et là, hier, j'avais fait des buns. et J'avais mangé avec du hamburger. Donc, c'était vraiment bon. Hein? Donc, là, aujourd'hui, je vais juste utiliser les mêmes buns pour mettre mon avocat là. Donc, simplement. Je ne veux pas trop compliquer parce que, vraiment, quand on a faim, là, on est capable de juste tomber sur n'importe quoi et manger. Donc, <rire> je vais faire ça comme ça simple je peux me recouvrir hein. et puis je vais manger mmh. Mmh, mm, mm. non c'est bon tu sais quand tu as trop faim là quand ah, tu te mets à manger tu n'as même plus faim tu as, as l'impression que tu es plein parce que tellement tu as eu faim <rire> Donc, j'ai mangé étape à cause des commandes, parce que je voulais vraiment avancer. Et c'est ça. Un samedi occupé. C'était ma bonne appétit. <rire>